Le rapprochement Sorams-Furet, pourquoi j'y crois Sorams est une enseigne magnifique, historique et de centre-ville, et un acteur culturel majeur de son territoire. Nos deux enseignes se ressemblent. Furet dans le Nord, Sorams dans le Sud. Nous portons la culture, nous animons nos centres-villes et nos régions. Nous sommes de la même fibre, celle des amoureux du livre, celle de la passion et du partage. Partager la culture avec nos clients, les connaître, les inspirer, les encourager à la découverte. Être libraire, c'est notre raison d'être. Sorams est porteuse d'une tradition, d'une culture et d'une passion que nous devons protéger, renforcer et préparer aux défis qui sont devant nous. Le monde bouge. Les nouveaux acteurs du livre sont aux aguets pour imposer un commerce froid et mécanique. C'est pour cela que nous devons nous fédérer, unir nos forces, mutualiser nos organisations pour rendre nos librairies, nos enseignes encore plus fortes et continuer d'exercer notre métier de passionné. Aujourd'hui, Sorams est en danger. Pour préserver ce fleuron de l'Occitanie, nous nous engageons avec un projet réaliste et porteur d'avenir. Avec Sorams, nous développerons les outils digitaux indispensables au commerce d'aujourd'hui et de demain. Ensemble, nous créerons les synergies nécessaires pour être plus forts face aux acteurs du marché. Notre projet Sorams Furet permettra à l'ancienne Sorams de retrouver une stabilité économique, solidifier son commerce et redémarrer son développement et la création d'emplois. Ensemble, nous défendrons un commerce basé sur l'humain, l'expérience client, la passion de la librairie au service de clients exigeants, curieux et passionnés eux-mêmes. Sorams reste et restera toujours Sorams, mais paré pour les enjeux du futur.